Les sources de lumière Les sources primaires Une source primaire produit sa propre lumière. Par exemple, le soleil, une lampe, un verre luisant, etc. Les objets diffusants Un objet diffusant renvoie la lumière produite par une autre source. Un exemple, la lune. En effet, le soleil est une source primaire qui envoie de la lumière, en direction de la Lune. La Lune, elle, diffuse, c'est-à-dire qu'elle renvoie une partie de la lumière en direction de la Terre. C'est donc un objet diffusant. Y a-t-il d'autres objets diffusants Dans cette expérience, un poivron est éclairé par une source primaire. Mettons-nous de côté et utilisons une feuille de carton blanc devant la lumière. On peut voir que le poivron est à nouveau visible. La feuille est un objet diffusant. Elle renvoie la lumière émise par la source primaire. Tous les objets sont-ils diffusants Un écran coloré. Si une feuille rouge, on aperçoit le poivron, un écran coloré est un objet diffusant. Qu'en est-il avec un écran noir On ne voit pas le poivron. Un écran noir n'est pas un objet diffusant, il absorbe la lumière. Et avec ma main Ma main est également un objet diffusant. Cas particulier, les objets transparents, ils laissent passer toute la lumière, ce ne sont donc pas des objets diffusants. Exemple, le verre, propre évidemment. Les objets translucides, ils laissent passer une partie de la lumière, ce ne sont donc pas de bons objets diffusants. Exemple, le papier calque.